Hey. Hey. Hey, Michel, hey. A Cabacho qu fait quoi ici? Hey Michel, c'est qu'elle a accueilli ça. Petit petit Dieu, brut. Petit petit Dieu comme ça, c'est quoi Je ne peux plus venir là où ma grande se travaille. Hey, Michel, parce qu'on s'est vu ce matin à la maison, ça fait quoi? Je me disais seulement qu'il y a peut-être une situation qui a sujet là-bas. Ouais. J'ai eu peur, juste que je suis restée à la maison, je n'avais rien à faire. Je m'ennuyais, non? J'ai pensé que ma grande sœur était ici, du coup, je suis venue. Hmm? En plus, faut qu'elle profite bien de la clé pour avoir une belle peau comme toi. Hey, Michel, ah. hey. en passant, tu m'as dit qu'il y a le wifi sinon Donne-moi le code de, de m'asseoir là-bas. Pour TikTok. Non, il ne veut pas te déranger. Je reste là-bas toute la journée. Plus rien. Je ne te demande rien. Hmm. Akaba, ce n'est pas la sorcellerie que tu fais. Quand tu venais ici, tu as payé ton transport, non Oui. Voilà. Tu ne pouvais pas utiliser cet argent pour t'acheter un, un forfait Internet. Est-ce que ne pas payer le forfait Ok, Michel, j'allais payer le forfait avec l'argent. là. Maintenant, le, la clim là, j'allais télécharger ça. Quand tu regardes au quartier a la crimine là-bas jusqu'à partir. Akamba, toi, c'est que tu fais là. Il faut souvent limiter ça là-bas à la maison. Pardon, ne me suis pas ici avec. Michel, il y a du mal à ce que je vienne ici là. Quand je viens ici là, je te fais quoi? Tu te déranges, je te touche, je te offre, je t'empêche de travailler. Pourquoi, Pourquoi tu viens me perturber tout le temps? Que voilà, chaque fois que tu veux me parler, chaque fois que tu demandes un petit truc comme ça, là, il faut que tu cries, il faut que tu alètes ce menton au Cameroun, c'est quoi? Michel, tu es ma grande soeur. On sort de la même famille, du même ventre. C'est quoi? C'est quoi, Michel? Akamba, tu sais quoi? Attends, Michel. Désormais, ne passe même plus Michel, ici. Michel, écoute. Hé, hey, Michel. Ton gars t'a trouvé le travail, non? Tu travailles où il y a la clim, c'est bien, tout est propre. Demain, ça peut être pour moi. Je veux aussi avoir ma part de gars que Dieu va envoyer. Il va me donner le travail aussi. Tu as compris, non? Tu es ma grande soeur, mais tu refuses la famille parce que tu travailles. Travaille. Pas vos problèmes. Je vais dire au gardien que s'il voit même seulement ton ombre, qui bloque le portail là, même si tu venais faire une prestation, tu cales là-bas dehors. Ah Michel, à moi. Reste là-bas. Tu as trouvé le travail, non. Tu travailles sous la clim. Un jour, un jour, ma part va sortir. moi avant-hier. Prends mon téléphone. Calme-toi. Il y a quoi Elle a la maison. Non, elle n'est pas à la maison, mais c'est quoi le souci C'était pour mon téléphone, pour aller faire son quoi, vous appelez ça quoi, ou sur le TikTok, ou c'est quoi, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je l'ai pas eu mon téléphone. Attends un peu, je ne vous comprends pas. Comment tu peux prendre ton téléphone et remettre à quelqu'un, tu restes sans Comment tu fais C'est l'histoire de ta soeur. Tu fais même comment pour être ami avec ma soeur Parce que moi, je ne m'en sors pas, hein. Elle a tous mes bijoux ont déjà disparu à la maison. Mm -hmm. Je te dis, je n'ai plus, plus rien à la maison. Donc ta soeur a demandé toujours partout, partout, partout. Même... Donc tu as eu le courage de donner ton téléphone. Maman, je vais faire comment? Maman, va aller chercher. Assez, Maman. Beaucoup de courage. Continuez. Ça va, ça va vous montrer. Elle n'est pas là. C'est quoi? Elle m'a pris mon téléphone depuis hier, à 15h, jusqu'à présent, elle m'a pas remis le téléphone. Elle n'avait pas, pas le téléphone. Elle, a dit elle voulait euh, faire le TikTok avec. Et comme ça ne filme pas clair, elle a pris le mien. Et quand elle rentre, tu lui as pas demandé ton téléphone. Pourquoi? sa batterie était faible, non. Tu sais comment celui-là était bête, non? Si on arrête ton téléphone là-bas en route, ne viens pas pécher ici. Si tu me connais. Deux yeux, elle deux pieds. Elle marche, elle voit. Tu me demandes, elle est à la maison, c'est un jour. Vous le sol. Tout ça passe à non. Ou c'est TikTok, c'est voilà. C'est vous qui connaissez. Ça vous rapporte quoi? Hein? Je te l'ai dit. Si ton téléphone s'égare, tu entres si tu mourras. Tout ce que celui qui a c'est le téléphone. L'histoire que vous appelez TikTok. Nous, ça vous rapporte au où Mais malheur à toi, si on a lâché ton téléphone. Elle marche, elle voit. Ta copine vient juste de quitter ici. Tu as pris son téléphone pour faire quoi avec? Maman, on s'est croisé à la boutique là maintenant. Je lui ai remis son téléphone. Pourquoi tu demandes d'avoir le téléphone? Toi là! Toi, maman, bec à Olamsi! Tu prends son téléphone, tu viens passer la nuit avec. Moi, je devais faire mon direct comment? Il me faut deux téléphones pour faire le direct. Et moi, c'est elle qui m'a remis son téléphone. Vu je n'ai pas encore mon deuxième téléphone, qu'est-ce que je peux faire? Tu ne pas acheter notre téléphone pour le direct. Maman, mon ne m'as pas encore donné l'argent. Quand j'aurai l'arrivée à acheter mon téléphone. N'importe quoi. Tu dis maintenant qu'elle vient bavarder ici pour le téléphone. Pourtant c'est toi qui as pris son téléphone. Elle vient ici elle parle. Son téléphone qui ne filme même pas bien là. Elle vient ici. Et, et pourquoi tu as pris son téléphone pour te foutre avec Ta bouche ça mais t'as bou son téléphone et tu as pris ça pour quoi Tu as pris son téléphone pour quoi Beaker Olam. Tu tu vas demander même les ailes de caca pour voir avec. Je vous ai toujours dit hein. Je suis un pauvre qui craint. Je me suffis avec ce que j'ai. Va va! Ça dit tu connais quoi? Tu, tu connais faire quoi de t'appeler sur le téléphone? Oui. Hey. Non, tu ne peux pas te séparer de ton téléphone. Non. Il t'avait accouché avec le téléphone, Signy. Non. Sunita, tu veux faire quoi de ta vie? Dis-moi exactement ce que tu veux faire de ta vie. <musique> Une femme qui vivait en harmonie avec son mari Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a vraiment commencé pour la veuve-femme La veuve-femme aujourd'hui La nommée mamie Choco, mes amis Elle est dérangée, elle est surpassée Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari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 To the promise, to the pet, you're